Bonjour, je m'appelle Debary Jean, étudiant salarié en alternance chez VFP Inc, je formule des encres en entreprise. Et je suis un étudiant de la licence pro génie de la formulation. Bonjour, je m'appelle Soria, j'ai 20 ans, je suis actuellement en licence pro génie de la formulation comme Jean. Je suis alternante dans le domaine de la cosmétique à la Fabrique 621 à Paris. La licence projet de la formulation que nous suivons actuellement fera prochainement partie intégrante du BUT Chimie, un diplôme universitaire en 3 ans qui aura pour finalité de nous préparer au métier de formulateur et formulatrice chimiste. Donc, nos journées s'alternent entre euh, travaux pratiques et cours théoriques. Par exemple, on a des cours euh, qui abordent différents domaines, comme euh, la l'aréologie par exemple, qu'on met en pratique dans des TP, comme euh, par exemple le TP viscosimétrie, où on mesure les différentes caractéristiques euh, de liquide. Euh, Aujourd'hui, par exemple, la classe est séparée en deux groupes. L'un des groupes fait euh, de la formulation de peinture, et l'autre fait une formulation de savon avec euh, des mélanges d'huile essentielle pour euh, faire des parfums. La spécialisation en formulation se fait de manière graduelle au cours des trois ans du BUT. Euh, lors de cette troisième année, on a le plaisir d'accueillir de nombreux intervenants industriels pour nous faire les cours aussi bien pratiques que théoriques. Aujourd'hui, nous recevons euh, M. donc euh, un ingénieur R&D de la société SOB, une entreprise de peinture. Alors, la formulation euh, est un domaine euh, à la fois passionnant et complexe. Euh, ça consiste à l'élaboration de formules euh, afin de, de fabriquer un produit. Euh, ce produit peut être euh, quelque chose comme une peinture, une encre, une colle, un mastic, euh, mais aussi euh, un additif alimentaire, euh, un additif cosmétique, un cosmétique, un produit pharmaceutique ou un produit lié à l'industrie agroalimentaire. Le formulateur, une fois qu'il qui la active il peut trouver des, des postes à différents services de chaque société. Euh, L'essentiel le, c'est euh, travailler dans un laboratoire de recherche et développement euh, et participer à l'élaboration de produits innovants. Euh, mais il peut aussi également travailler euh, aux côtés de la production et contrôler la qualité des produits afin que ceux-ci sortent conformes des usines. Euh, mais également d'autres tâches annexes qui peuvent être par exemple de la colorimétrie euh, pour contrôler la conformité, cette fois-ci de couleur des produits. J'espère que cette vidéo vous aura plu et en espérant euh, vous voir bientôt sur le site de Castle.